En français, on a un son, un phonème, très particulier. C'est le U. On l'écrit U. Attention, ne le confonds pas avec OU écrit O. U. Écoute la différence. Le livre est sur la main ou sous la main? Il est dessus ou dessous? Il est dur ou il est mou? Répète dessus, dessous, cir sous, dur,